Bonjour, ici Pierre Maumont. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous à une problématique essentielle quand on investit dans l'immobilier qui est comment faire pour limiter autant que possible la dévalorisation du bien dans lequel j'investis pendant une durée significative, mettons pendant 15 à 20 ans. Donc, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo récente que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le... L'immobilier neuf, pendant 15 à 20 ans, se dévalorise moins, en général, bien sûr, on pourra toujours me citer des exceptions nombreuses, mais en général, l'immobilier neuf se dévalorise moins que l'immobilier ancien, euh, principalement parce que, pour deux raisons, parce que, étant neuf, euh, son état d'entretien euh, ne, ne devra pas être, euh, ne doit pas être amélioré avant, 15 à 20 ans, donc tout ira bien pendant cette durée-là, et euh, d'autre part, parce que étant neuf, le niveau de service qu'il offre à des locataires, et c'est ce qui nous intéresse puisqu'on réfléchit pour de l'investissement locatif, le niveau de service qu'il va offrir à des locataires va rester pendant longtemps euh, au maximum de ce qui se fait, il ne sera donc pas nécessaire de faire des travaux d'amélioration. D'autre part, on constate à l'expérience que dans les grandes villes, personnellement c'est mon expérience, évidemment je n'ai pas, pas moi-même investi partout en France, et mes clients ne sont pas non plus des clients qui ont investi partout en France, j'ai toujours fonctionné dans des grandes villes, ou dans d'autres grandes villes moins grandes qui étaient dans la, dans la même zone géographique, on constate que lorsque ces biens achetés neufs sont revendus 15 ans après, euh, voire un petit peu plus parfois, on retrouve à peu près les prix d'achat. Alors pourquoi ne sont-ils pas vendus moins cher, sauf qu'à particulier, euh, c'est d'une part parce que justement, il n'y a pas eu beaucoup de dépréciation euh, de, de l'état physique du bien, que pendant ce type de durée, les marchés d'immobilier l'immobilier ont eu plutôt tendance à monter, ou en tout cas, n'ont pas baissé, quelles qu quelle qu étaient les fluctuations pendant les les périodes intermédiaires. Euh, parce que, malgré les 15 à 20 ans écoulés depuis qu'ils ont été livrés, ces biens restent des, restent donc des, des biens immobiliers euh, qui correspondent d'assez près à ce qui sort au moment où la vente se fait, à ce qui sort dans le neuf. Autrement dit, même si dans les... Le, les analyses des catégories des promoteurs immobiliers, pas des, des promoteurs, pardon, des agents immobiliers et des divers professionnels de l'immobilier, ce ne sont plus des biens neufs, on, on est d'accord. Euh, ce sont, sont quand même des biens euh, qui, aux yeux du public, sont, sont quasiment des biens neufs et sont regardés comme tels. Il y a juste titre. Et c'est certainement ce qui permet au prix de ces biens de se, de se maintenir grosso modo par rapport... Euh, notamment par rapport à ce qui a été l'inflation. Pas toujours, mais enfin, quand ce n'est pas le cas, on n'arrive pas à des écarts qui sont considérables. Dans l'ancien, les choses vont se passer différemment, parce que malgré les travaux qui ont dû, être, qui ont dû être faits euh, lorsque l'investisseur a acquis le bien ancien qu'il va, qu va louer, euh, les, euh, le vieillissement du bâti, lui, va continuer à son rythme, qui est celui d'un bien qui a plusieurs dizaines d'années, et nécessairement, avant l'échéance de la vingtaine d'années que l'on a pris pour réfléchir euh, concrètement sur, sur le sujet, euh, des travaux supplémentaires apparaîtront. Alors, soit ces travaux seront faits, auquel cas sur le montant le prix de revient euh, de, de l'investissement, soit, soit ils ne seront pas faits, et la dévalorisation se manifestera. À la vente. Alors pour autant ne, ne croyez pas que je sois un ennemi de l'investissement dans l'ancien ou de l'acquisition dans l'ancien de manière plus générale. Euh, pour moi la vraie question c'est dans quel cas de figure vaut-il mieux acheter de l'ancien, dans quel cas de figure vaut-il mieux acheter du neuf et euh, dans le cas de la question qui est le sujet de cette vidéo, il faut élargir l'analyse à la position géographique des biens, autrement dit aux emplacements des biens. Donc plus concrètement, est-ce qu'il vaut mieux acheter dans une ville premium, donc une très grande ville de France, un bien immobilier donc, que l'on paiera au prix du marché de cette ville, ou de manière plus générale, on peut dire au prix de marché des villes premium, ou est-ce qu'il vaut mieux au contraire, acheter dans une petite ville un bien immobilier que l'on, non seulement que l'on ne paiera pas au, au prix du marché, mais que l'on paiera encore moins cher que le prix du marché, parce que ce bien aura, nécessitera un certain nombre de travaux. Donc, dit, autre, dit autrement, est-ce qu'il vaut mieux se, se situer sur les biens qui, à la fois, par leur niveau de qualité et par le niveau de qualité de leur environnement ben, seront parmi les plus chers du marché national, ou au contraire, si vaut mieux se situer de l'autre côté du spectre et se porter sur des biens qui, à la fois par leur état qui nécessite des travaux et par leur environnement, à savoir une petite ville où évidemment les prix de l'immobilier sont beaucoup, beaucoup moins chers que dans les villes premium, est-ce qu'il vaut mieux se porter sur ce type de biens dans le cadre de l'investissement dans une ville premium, on compte que la tendance de long terme du marché de l'immobilier sera une tendance haussière. Autrement dit que ce que l'on achète aujourd'hui, 100, vaudra très vraisemblablement d'ici 15 ou 20 ans, 120, 130, 140. Statistiquement, on a certainement raison. Le problème, c'est qu'en pratique, si on, si on est amené à revendre de manière non souhaitée, mais impérative, alors que on se trouve dans un creux du marché, parce qu'évidemment le fait que le marché soit sur une tendance normale d'augmentation dans ce genre de ville d'augmentation de X% par an ça n'empêche pas qu'il y a des moments où il y a des creux, et à ce moment là on peut se trouver avec une perte qui va être importante tout simplement parce qu'elle porte sur quelque chose dont la valeur absolue est un prix élevé, si vous avez acheté un bien qui vaut 300 000 euros que ce bien a perdu 20% parce que le marché traverse une crise momentanée qui fait perdre 20%, y compris dans les villes premium, et bien vous allez perdre 60 000 euros lorsque vous le revendez. Inversement, le bien décoté dans une ville elle-même décotée a un potentiel de baisse qui est beaucoup plus faible, puisque en réalité, s'il est vraiment bon marché, c'est que la, la dévalorisation qu'il pouvait subir a eu lieu. Ce bien a perdu une grande partie de sa valeur, et il ne reste plus qu'une valeur résiduelle qui est plus ou moins égale au prix du terrain qui, dans ce type de ville, ne vaut pas grand-chose, plus le prix des matériaux de construction. Donc on a une valeur qui vaut en réalité quelques centaines d'euros du mètre carré, et c'est à ce prix qu'il faut l'acheter. À ce prix, il faudra ajouter quelques centaines d'euros pour le rénover de façon à ce qu'il soit séduisant pour des investisseurs, enfin pour des locataires, pardon. Et bien évidemment, ça veut dire qu'il faudra quand même chercher assez attentivement euh, des biens qui tiennent la route dans ce, dans ce parc de biens des côtés, euh, parce qu'il est certain que parmi eux, on trouvera des biens qui vont nécessiter des travaux considérables et dont le prix de revient serait finalement euh, plus ou moins celui du marché local concerné. Par contre, si on trouve des biens qui nécessitent des travaux plutôt raisonnables, on aura un prix de revient final qui sera de toute façon en dessous du prix de ce marché local qui lui-même a beaucoup perdu par rapport au niveau national et même probablement par, par rapport à ce qu'il a pu être une époque. Donc en quelque sorte, on va se trouver au taquet, au seuil inférieur à ce que les boursiers appellent un seuil de résistance qui sera très fort pour protéger notre acquisition en cas de baisse des marchés. Deuxième avantage de, du choix de, donc de ces biens euh, à, à très faible prix, qui demande, je, je suis tout à fait d'accord, un travail significatif pour euh, d'abord euh, du point de vue documentaire repérer les, les, villes, les villes qui entrent dans cette catégorie et ensuite sélectionner sélectionner euh, les biens euh, qui ne, ne nécessitent pas des travaux excessifs de façon à ce que le prix de revient soit strictement contenu et inférieur au prix du marché local. Euh, deuxième avantage, c'est que les, euh, le rapport locatif sera élevé. Même si dans ces petites villes, on a des loyers en, au mètre carré nettement plus faibles que dans les villes premium, comme de toute façon on va payer l'immobilier, en particulier le type d'immobilier que je suis en train de vous décrire, on va le payer plusieurs fois moins, plusieurs fois plus, plusieurs fois moins cher. Eh bien, on va avoir des rendements locatifs qui seront beaucoup plus élevés que dans les villes premium, si bien qu'on se trouvera assez facilement en situation de trésorerie positive. C'est-à-dire que, je vous rappelle ce que j'appelle la trésorerie positive, c'est même la, la définition de tous les professionnels, c'est ce qui vous reste une fois que. Enfin, ce qui reste de, du loyer que vous avez encaissé une fois que vous avez payé toutes les charges de fonctionnement donc taxes foncière, charges de copropriété s'il si y en a euh, frais de gestion si vous avez donné votre appartement en gestion euh, provision pour euh, le maintien en état euh, par rapport à, à l'entretien courant euh, etc. et également que vous avez euh, déduit de cela le montant de l'annuité, enfin de la mensualité de prêt. Voilà. Et à partir de ce chiffre, donc, on va dire que c'est un, euh, un loyer net, euh, net de tout, euh, il faudra tenir compte de la fiscalité, bon, qui pourra être significative ou très faible, selon euh, les dispositions que l'on prendra par rapport au cadre général des impôts pour éviter de se faire massacrer ou que l'on ne prendra pas faute de faute de compétences. En tout cas, il faudra retirer la Fiscalité et le but, le but et, no, et ce but sera atteint dans le, dans, dans le cas dont je suis en train de vous parler c'est d'avoir un résultat qui soit positif, autrement dit qu'on ne soit pas obligé de mettre de l'argent de notre poche tous les mois pour faire fonctionner le système. Alors, je vous ai expliqué dans d'autres vidéos que en général, ce résultat positif n'était pas acquis éternellement et qu'il venait à un moment où, dans l'ancien, euh, les la performance se dégradait, notamment pour des questions de type d'entretien, et qu'à ce moment-là, on aurait euh, un résultat négatif, donc on faudrait sortir de l'argent. Donc ça évidemment, je, je ne sache pas mon discours là-dessus, c'est une, une réalité. Mais plus on démarre avec euh, un bien dont le rendement locatif est élevé, on comprend tout à fait que. Ça favorisera la durée de, du résultat positif. Alors la question du résultat positif est importante, puisque si on veut, faire de, si on veut enchaîner les investissements, euh, il faut le, le plus possible ou avoir de résultats positifs ou, ou limiter euh, drastiquement les efforts qu'il faut, qu faut faire tous les mois pour investir. Voilà où en est mon analyse à l'heure actuelle. J'aimerais avoir vos commentaires, en particulier si vous avez des retours d'expérience qui confirment ce que je suis en train de. le que je suis en train de faire, euh, voire qui irait en sens contraire. Et dans, dans tous les cas, j'aimerais avoir les, les, les éléments précis de la situation que, que vous avez connue. Donc, si ça vous intéresse, enfin, si euh, indépendamment de, de l'aspect commentaire, euh, cette vidéo vous intéresse, et eh bien, évidemment, euh, euh, cliquez, likez-la en cliquant sur le sur le plus bleu. Si vous voulez connaître la suite, car je vais, je vais...